des broc, faisons le troc. Moi la reine, toi l'esclave. Et toc. C'était une sorcière. Ramasse le bois, ordonna-t-elle. Mystère de obéir, car il venait d'être en sorcelle. Bonjour les enfants, comment allez-vous Vous allez bien Alors aujourd'hui je vais raconter un roman. Euh, le titre c'est Mystère et la sorcière. Alors, Mystère, c'est le nom de la petite fille. Et bien sûr, voici la vieille femme. Une vieille femme, c'est la sorcière avec ses petites. <coughs> Abriquez des brocs. Abriquez des brocs. vos le troc. Moi la reine, toi l'esclave. Et toc. C'était une sorcière. Ramasse le bois, ordonne la telle. Mystère du obéir, car il venait d'être ensorcelé. Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Maintenant, je vais vous raconter un roman. Mystère et la sorcière. D'après Marie-Aude Muraille. Mystère, c'est le nom de la petite fille. Et voici la sorcière avec ses petites pètes. Ce sont des araignées. Alors, écoutez bien bien sûr ce roman. Mystère et la sorcière. Après une bonne heure de marche, la petite fille se trouva nez à nez avec une vieille femme aux yeux méchants qui ramassait du bois. La vieille femme laissa tomber son fagot sur le sol et lançant ses bras en avant, elle s'écria. de broc Faisons le troc, moi la reine, toi l'esclave et toc. C'était une sorcière. À bric des Broc, faisons le troc, moi la reine, toi l'esclave et toc. Ramasse le bois, ordonna-t-elle. Mystère déobéit, car il venait d'être en sort soleil. Une fois dans la maison, Mystère la petite fille. Dû ranger les vêtements qui traînaient, laver des pilules d'assiettes et chasser des dizaines d'araignées. La sorcière était toujours dans son dos, la frappant avec une baguette pour qu'elle se presse. Pourquoi êtes-vous si méchante? lui demanda Mystère avant d'aller se coucher. A bréca des des J'ai trop le trac, A des Laisse ce truc. Vous ne savez dire que des formules magiques. Au début, c'était à des Faisons le troc. Euh, L'autre, c'est. Oui, c'est ça. Abré. Abré. cadibrac. J'ai trop le trac. Abré. bruques Laisse ce truc. Alors. Il est quoi s'écria un sorcier. « Des confidences, madame la sotte, ce sont des secrets, et on les dit à sa meilleure copine. Les sorcières adorent les sorci des secrets. Dis-moi une confidence, supplie la vieille. Je vous en dirai, promis, la petite fille. Mais quand nous serons copines, c'est ainsi que mystère. » devint la copine de la sorcière. Alors, la mystère devient la copine de la mystère et pour qu'il lui raconte une confidence. D'accord Alors, c'est un très bon roman de mystère d'après Marie-Aude Murray. Je viens de vous raconter une petite aperçu de d'un roman mystère et la sorcière écrite par Marie Aude Murray. Il s'agit ici de deux personnages, la sorcière et la petite fille qui s'appelle mystère. Voilà, c'est tout pour le moment.